Aujourd'hui, euh, le 8 avril 2016, écoutez, euh, je parle à la population aujourd'hui, c'est quand même un document euh, public, euh, ce que je vais euh, formuler, bien c'est pas formulé, je vais tout simplement verbaliser, je vais vous expliquer un petit événement qui m'arrive actuellement. Euh, mon nom c'est Jacques-Joseph-Pierre-Antoine, ça c'est mon nom de baptême. Euh, fils de Gilles Normandin et de Françoise Lagacé. Donc, euh, le nom Normandin, c'est un nom légal. Et euh, le nom courant, c'est Jacques, qui ont pris un des prénoms euh, dans mon nom de baptême, qui s'appelle Jacques, puis en ont fait une personne physique. Puis une personne physique euh, dans les fiducies, parce que tout est fiducie euh, dans le commerce au Québec comme au Canada. Donc, dans une fiducie, une personne physique... Euh, c'est quelqu'un qui n'a pas d'identité, qui n'existe pas. Donc, vous allez euh, comprendre ça dans la loi sur la faillite. J'ai eu un appel aujourd'hui, ça a duré à peu près une heure. Les gens appellent ici euh, et puis il n'y a pas d'identité. Donc, c'est écrit inconnu puis il n'y a pas de numéro de téléphone. C'est certain que j'ai pu quand même remarquer que ça pouvait être soit un avocat ou un notaire. Euh, je lui ai expliqué à cette personne-là, parce qu'il voulait savoir à peu près ce que je faisais, c'est à quoi la question de l'entité euh, humaine par rapport à la personne physique. Il m'a fait le reproche, étant donné que je suis, euh, étant donné mes connaissances et tout ce que je publie sur Internet ou ailleurs, il a dit que j'étais en marge de la société. Il m'a dit que j'étais une nuisance pour la société, à cause de mes connaissances. Parce que je ne faisais pas comme tout le monde. Moi, je lui ai dit, écoutez, il dit, vous bénéficiez des soins de santé euh, publics et tout ça, puis vous ne payez pas d'impôts, tata ta, ta, ta, ta, ta, ta. J'ai dit, écoutez, j'ai dit, première des choses, j'ai dit, il n'y a pas un sou de l'impôt qui paye pour les services de santé et pour les services de l'éducation au Québec. Il n'y a pas une salle d'impôt. Euh, je lui ai expliqué que l'enregistrement, euh, on enregistre, l'Association canadienne des paiements a, a enregistré en 2014 174,5 milliards mille dollars par jour de transaction. Et après avoir fait l'équation de toutes les taxes et les impôts prélevés au Canada, ça revient à 9 dollars pour chaque 1000 dollars de transaction. Alors que quand on. On achète euh, à la consommation des biens périssables et même non périssables. On paye 15%. Chaque fois qu'on achète, 15$ du 100$. Et euh, c'est pas 15$ du 1000$. C'est 15$ pour chaque 100$ d'achat qu'on fait. Quand on paye de l'impôt, le plus pauvre paye environ 28% d'impôt. Lui, en paye. Et le plus riche en paye 53%. Mais le riche est dans des paradis fiscaux, donc il profite de l'évasion fiscale et c'est normal. Donc j'ai dit au monsieur que moi je favorisais quand même ou je protégeais ces gens-là, pour la raison que c'est quand même des avocats, des notaires et même des juges qui sont à la, à la solde, si on veut, euh, qui sont la base euh, de ces paradis fiscaux-là, qui protègent ça parce que ces gens-là protègent leur argent. Étant donné qu'ici, au Québec, entre autres, je ne parle pas de tout le Canada, je parle du Québec, au Québec, il n'y a pas de loi, ici. C'est écrit dans la loi I3 de l'impôt sur le revenu du Québec, qui dit « Loi comprend une loi autre qu'une loi du Parlement du Québec. » Donc, il n'y a pas de loi au Québec. Il n'y a pas de droit au Québec, non plus. C'est dans l'article 168, troisième paragraphe du Code de procédure civile du Québec de, de l'an 2016 qui dit que supposer même que les faits allégués de tout le monde, c'est vrai, ce n'est pas fondé en droit. Pourquoi ce n'est pas fondé en droit? Parce qu'avant tout, nous sommes humains, nous sommes baptisés. Mon nom de baptême, c'est Jacques, Joseph, Pierre, Antoine, Normandin, et le nom courant de la personne physique, c'est le gouvernement qui a pigé ce nom-là, parce que je ne pouvais pas utiliser mon nom de baptême, donc il a pigé le nom Jacques, écrit tout en lettres majuscules, avec Normandin, écrit tout en lettres majuscules, et il a ajouté le numéro de sociale 231-249-525, c'est sa propriété intellectuelle. Donc, le compte bancaire de Jacques Normandin, les hypothèques de Jacques Normandin, la fiscalité de Jacques Normandin, les dettes publiques et les dettes privées de Jacques Normandin appartiennent et sont sous la responsabilité du débiteur qui est l'État, qui est nos gouvernants. Donc, il y a un sérieux problème à quelque part. Donc, en disant ça au monsieur en question qui m'a téléphoné cet avant-midi, là, je lui ai dit, écoutez, j'ai dit, la, la Charte des droits et libertés de la personne du Québec, elle est quasi-constitutionnelle, c'est écrit formellement et ça a été révélé publiquement par Benoît Pelletier, un ancien ministre de l'Assemblée nationale. Donc, si c'est quasi-constitutionnel depuis 1975, parce que vous savez que la Charte des droits et libertés de la personne du Québec existe depuis 1975, elle est quasi-constitutionnelle. La loi de l'Assemblée nationale, la loi A23.1, n'est pas une loi. Donc le gouvernement ici au Québec, il, il désigne des, les textes qu'il adopte à l'Assemblée nationale comme étant des lois, alors que l'Assemblée nationale, par sa loi, n'est pas une loi elle-même, c'est la loi de l'impôt sur le revenu qui le dit bien. Donc qu'est-ce qui crée dans le fond un droit légitime au Québec, c'est votre signature. Seulement votre signature et rien d'autre que votre signature. On appelle ça un droit légitime non juridique. C'est un droit qui est hors la loi. C'est un droit qui est conventionnel entre deux personnes à partir de votre signature. Et à partir de votre signature, on peut vous emprisonner pour ne pas avoir payé des impôts parce que vous n'avez pas fait de déclaration de revenus signée de votre main. Le gouvernement vous force à signer, vous force à prêter serment pour éventuellement pouvoir vous mettre en prison, alors que les juges, les avocats et les notaires le savent qu'il n'y a pas de loi ici. C'est certain que j'ai un doute raisonnable de croire que la personne qui m'a téléphoné cet avant-midi euh, vient sans doute, a été sans doute euh, recommandée par le cabinet de, du syndic de faillite U.A.T. à Sherbrooke. Parce qu'hier, il, il me disait, il dit ben, « prenez-vous euh, des avocats » puis moi je leur ai dit « un avocat, c'est un voleur ». En vertu de l'article 28.58 du Code civil, qui lui interdit de révéler des vérités qui déconsidèrent l'administration de la justice, et en vertu de l'article 24, deuxième paragraphe de la Charte canadienne des droits et libertés de la personne, qui interdit de révéler des vérités qui déconsidèrent l'administration de la justice. Donc, c'est-à-dire l'administration des tribunaux judiciaires qui, eux, donnent des avis juridiques au gouvernement qui les nomme. Imaginez-vous. Donc, le gouvernement se protège par les juges qui ne sont pas élus par le peuple, et les juges n'importe quel rendent n'importe quel jugement ou décision, pour protéger les intérêts de l'État, pas protéger les intérêts du peuple, pour protéger les intérêts du gouvernement. Donc, moi, j'ai des connaissances aujourd'hui, je vous les explique, je vous instruis de mes connaissances, et les notaires ainsi que les avocats, ainsi que le monsieur qui m'a téléphoné cet avant-midi, qui n'a pas voulu euh, s'identifier, a ce fameux langage qui dit que moi, je suis en marge de la société, je suis tout seul à faire ça parce que j'ai des connaissances, et je suis une bête noire dans une société où tous les gens n'ont pas le droit de connaître ce que je connais. Donc, on m'a mis en prison le, 20, le 12 décembre 2014 à cause de mes connaissances, et Guy Fontaine, qui était euh, l'avocat de l'agent devenu du Canada, l'a bien révélé à la cour, et j'ai les notes sténographiques de ça, c'est-à-dire le piquage audio, dans lequel il a dit que non, l'impôt est libre et volontaire ici. Mais étant donné que je ne fais pas comme tout le monde, c'est moi qui dois aller en prison. Parce que je suis en marge des gens qui ne connaissent pas ce que je connais. Et moi, ça m'a coûté 1880 pour enseigner aux gens ce que je connais en passant en cours devant le juge Louis A. Legault dans le dossier 500-61-2400-17. 088. Donc j'ai passé en cours et l'avocat qui représentait le barreau, qui était contre moi, c'était euh, l'avocat Ga... euh, Gaston Gauthier, qui est le président au registraire des entreprises, qui était le président du Barreau du Québec, mais là, il a enlevé son nom, étant donné que je m'en suis aperçu, puis je lui ai dit, donc il a enlevé son nom, il a fait enlever son nom par le registraire, c'est un avocat, un juge n'importe quoi, peut faire, faire n'importe quoi par n'importe qui qui est dans l'administration euh, publique euh, au service de l'Assemblée nationale. Donc, comprenez bien aujourd'hui, avec moi, que moi qui est là pour aider la population en lui enseignant les vérités, ben moi, je suis traité par les médias d'information comme quelqu'un de marginal, comme quelqu'un qui nuit à la population parce que paraît-il que les soins de santé et les, et les services d'éducation qui nous sont euh, euh, fournis par l'État, c'est censé être payé par nos impôts. Alors qu'on le gouvernement retire au Canada partout d'un océan à l'autre 9 dollars sur chaque tranche de 1000 dollars de transactions enregistrées à l'Association canadienne des paiements et c'est ça c'est en 2014 qu'ils ont sorti ce rapport là. Donc si vous voulez être correct dans, dans votre pensée, sachez bien que même si vous payez entre 28 et 53 d'impôts sur vos revenus, et que vous payez 15 de TPS et de TVQ sur les biens que vous consommez ou que vous achetez, surtout les biens commerciaux, il y a seulement 9 sur chaque 1000 de transaction que le gouvernement enregistre pour les taxes et les impôts. Et la personne qui m'a parlé avant midi disait que c'est cet argent-là de nos impôts qui payent nos services de santé, qui payent nos services d'éducation, alors que la santé, c'est à peu près la moitié du budget du Québec. Et quand on dit budget, on parle des taxes et des impôts, rien de plus. Donc, si le gouvernement est partenaire avec les, les, le partenariat public-privé, puis qu'il reçoit des, euh, des recettes ou des profits ou des dividendes, on va appeler ça, appelez ça comme vous voulez de ces entreprises-là, c'est pas des taxes et des impôts, ça s'en va dans les poches de qui Ça s'en va dans les poches de qui Ça s'en va dans leurs poches directement. Donc, n'oubliez pas les taxes et les impôts, c'est la seule c'est le seul revenu paraît-il. C'est le seul revenu qui fait vivre tout ce système-là, alors qu'on est endetté de 171 nous la population nous sommes endettés de 171% de nos revenus, 171% des revenus de chaque ménage, puis un ménage, il calcule un ménage 2 personnes, point 60, euh, 2 personnes point 57 ça, ça forme un ménage au Canada. Donc, on est endetté de 171%, c'est épouvantable. Alors que les cultivateurs, ça c'est le milieu industriel, c'est le milieu dans notre société où le taux de suicide est le plus élevé, puis un cultivateur qui a 40% de dette sur 100% de ses actifs est en faillite. Alors que nous, c'est drôle, on n'est pas en faillite. On a 171% de chaque dollar de nos revenus. Donc, ça, ça veut dire sur chaque dollar, on le doit plus 71 cents. On n'est pas en faillite. Pourquoi parce que c'est votre certificat de naissance du directeur de l'État civil qui est la sûreté telle qui a été indiquée à l'article 1 de la Charte des droits et libertés de la personne du, du Québec de 1975, le chapitre 12, dans lequel le gouvernement a créé une sûreté. Mais encore là, les avocats n'ont pas le droit d'en parler de cette sûreté-là, les banques n'ont pas le droit d'en parler, les notaires n'ont pas le droit d'en parler, personne n'a le droit de parler de ça. Ça, c'est une chasse gardée qui appartient au gouvernement. Et moi, actuellement, on me dit que je suis une bête noire, que je suis une nuisance pour la société, parce que je suis le seul à, à contester, à ne pas payer d'impôts pour des raisons valables, alors que nos gouvernants, c'est des voleurs. On l'a vu à la commission Gomery, on l'a vu à la commission Charbonneau, on voit ça dans toutes les commissions du gouvernement. Regardez le scandale de Sam Hamad, et euh, Marc Yvon-Côté, euh, Mme Normando, justement. Nous, oui, tout le monde y passe, puis il y en a tous les jours encore. Et moi, on m'a mis en prison parce que je vous dis la vérité. Alors que c'est ces gens-là qui siègent à l'Assemblée nationale qui devraient être emprisonnés. Puis pour votre information, quand j'ai gagné en 2004, devant le juge Godbout, dans le dossier 200-22-028-373-041, le juge a reconnu l'humain baptisé Jacques-Joseph-Pierre-Antoine, représentant autorisé de la personne physique Jacques Normandin, écrit en lettres majuscules avec un numéro d'assurance sociale. Donc, il a reconnu que j'étais ce représentant-là, et le gouvernement ne veut pas faire reconnaître ça, ne veut pas rendre ça public, pour quelle raison? Parce que le juge l'a dit. Il n'y a pas un être humain qui possède un permis de conduire. C'est la personne physique qui nous a été confiée, dans mon cas, moi, c'est Jacques Normandin, avec le permis de conduire n 75 55 13 euh, 51 qui est la propriété intellectuelle du gouvernement, qui m'a été confiée, c'est elle qui possède le permis de conduire. Ce n'est pas l'humain. Donc, voyez-vous, puis il ne veut pas le dire, c'est certain que le gouvernement ne veut pas en parler, parce que les tickets sont données pour la personne physique, jamais pour l'être humain. C'est pour ça que la personne physique, qui est Jacques, sans nom de famille, d'après la loi du Barreau, dans la loi de la faillite, la loi B3, qui est une loi fédérale sur la faillite, ils disent bien, la personne physique n'a pas d'entité, n'existe pas. La personne légale, ils n'ont jamais dit qu'elle n'existait pas, par exemple. Donc, quand ils disent « Écrivez votre nom légal, c'est votre nom de famille. » Puis ça, c'est écrit en lettres majuscules pour le commerce, vous comprenez. Et à partir de là, tout appartient à l'État. Donc, c'est les gouvernants qui sont une nuisance pour le peuple. C'est eux qui devraient être emprisonnés. Quand on m'a emprisonné, moi, le 12 décembre 2014, on m'a emprisonné, puis le, ils ont reconnu à la cour qu'il n'y avait pas de loi, puis que l'impôt, c'était libre et volontaire, mais j'étais pas comme tout le monde puis moi, là, pour votre information, je ne bénéficie d'aucun service de santé, d'aucun programme social. Je suis obligé de payer de ma poche en travaillant au noir, en dessous de la table, pour essayer de survivre. J'ai été malade, j'ai eu une grippe qui a duré cinq mois. Là, j'ai une douleur au bras. Donc, vous savez comme moi qu'une douleur au bras, c'est signe d'infarctus ou euh, peut-être une angine, une crise d'angine, je n'ai pas le droit au service de santé, et mon Dieu, que nos gouvernants vont donc applaudir si je peux crever. Vous comprenez? Ils vont donc applaudir. Imaginez-vous, tous les avocats et les notaires, il va bien avoir un festival, le festival du décès de Normandin, parce qu'on m'appelle Normandin, alors je leur interdis de m'appeler Normandin. Je ne suis pas une famille, puis une famille, ça ne se baptise pas. C'est Jacques-Joseph Pierre-Antoine, au masculin, c'est lui qui se baptise. Normandin, c'est ni masculin ni féminin. C'est une société de personnes. Là-dessus, je vous laisse et réfléchissez à ça. Et écoutez, nos gouvernants, c'est une nuisance actuellement. Ce n'est pas moi parce que j'ai des connaissances, j'essaie de vous enseigner des choses. On m'a puni, ça m'a coûté 1880 dollars parce que j'enseignais des choses aux gens. C'est le barreau du Québec qui m'a poursuivi puis ils m'ont mis en prison. Est-ce que c'est logique? Est-ce que vous méritez ce, ce genre de... ces, ces gouvernants-là, autant judiciaires que politiques, que fiscaux, que bancaires? Méritez-vous ces gens-là? Écoutez, vous êtes... vous êtes mature, vous avez des enfants, vous êtes grands-parents aujourd'hui. C'est la misère qui nous guette actuellement, la misère alors qu'on est riche ici. Chaque tête au Canada... Bien, écoutez, le territoire canadien, chaque kilomètre carré euh, appartient à 3,61 personnes au Canada. Et la valeur très foncière et superficielle de chaque kilomètre carré équivaut à 50 millions par tête au Canada. Donc, 50 millions par tête au Canada... Oui, c'est vrai qu'il y a plusieurs euh, euh, joueurs... Euh, on sait que dans le sport, euh, c'est pas rare, ça. Des salaires de même, d'un an ou de trois ans, ou de deux ans, euh, de plusieurs millions, plusieurs dizaines de millions, c'est pas rare. Alors que moi, on me dit que je suis un imbécile quand j'arrive avec une équation pareille, alors que c'est ça que ça vaut. Puis la journée que la population aura ici, qu'on soit rendu à, à 73 millions, bien, au lieu de valoir... Euh, euh, 50 millions chaque, on va en valoir 25 millions, mais par contre, si on continue à développer l'économie au Canada, mais sans doute qu'on peut encore continuer à enrichir le Canada. Mais c'est dans les universités qu'on enseigne la fausseté. C'est dans les universités. Et le, le pire là-dedans, c'est l'administration de la justice, c'est eux autres qui règnent en roi et maître. C'est eux qui sont souverains sur euh, euh, l'esclavage de l'humain et sur la question des droits et libertés de la personne physique qui n'a pas d'existence et qui est une propriété intellectuelle de l'État. Sur ce, bonne journée et on se reparle.